bonjour les amis je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi selon moi le scalping est la meilleure méthode de trading mais avant ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube à tout de suite la première chose à savoir c'est que lorsque vous faites du scalping peu vous importe que le marché monte ou que le marché descende. nous ce qui nous importe c'est de suivre le marché donc on va prendre des traits très courts en suivant le sens du marché donc les jours, toute heure, je dirais presque toute minute, il y a possibilité de faire des trades. Si vous prenez par exemple euh, l'euro dollar et eh bien euh, avec ma méthode de scalping, disons que très souvent toutes les 10 minutes il y a une très bonne opportunité de prendre un trade. Donc quel que soit le marché que vous choisissiez, vous avez toujours tous les jours, des possibilités de gagner de l'argent avec le scalping. Ce que vous n'avez pas si vous faites du day trading ou du swing trading. Parfois, un marché va rester pendant des jours en range et il n'y aura pas de possibilité pour les day traders ou les swing traders de gagner de l'argent. Alors que le scalper lui, tous les jours, il a possibilité de gagner de l'argent et de gagner beaucoup d'argent. Non seulement il peut gagner de l'argent en tradant 2, 3 heures ou même plus par jour. Certains passent une journée à faire du scalping, mais euh, il a un taux de réussite bien supérieur à ceux qui font du day trading ou du swing trading. Donc un, un bon scalpeur, il doit faire au minimum 85% de trades gagnants. Avec ma méthode, normalement vous devez atteindre 90 à 100% très souvent. Donc des journées de 100% de trades de gagnants, ce n'est pas exceptionnel, vous pouvez y arriver. Alors quelle que soit la méthode de scalping que vous choisissez, que ce soit la mienne ou une autre méthode de scalping, ce qui importe c'est de bien la maîtriser. Donc C'est comme euh, au tennis, Bon euh, au départ euh, vous allez euh, lancer la balle, la première fois que vous allez taper sur une balle de tennis, euh, vous allez l'envoyer euh, très loin mais petit à petit, au plus vous ferez des, des frappes au tennis, au plus vous allez vous améliorer. Et en scalping, c'est exactement la même chose, puisque vous, vous pouvez faire 50 trades par jour, par exemple, et là, vous, avez, vous allez vraiment acquérir des réflexes, vous allez sentir le marché, avoir une sensibilité qui vous permettra de voir des configurations qui seront évidentes pour vous, vous saurez quand, vous avez une probabilité de, je vais dire, 99% que votre trade sera gagnant. Donc c'est une chose qui est bien plus difficile à faire si vous optez pour le swing trading ou le day trading. Donc ce sont quand même des raisons euh, qui me paraissent évidentes. Si vous cherchez une méthode de trading, que vous n'êtes pas encore bien certain de la méthode, moi je vous invite à essayer une méthode de scalping. Choisissez une méthode qui est fournie par quelqu'un qui a déjà de l'expérience et vous verrez que vous pouvez en plus acquérir des compétences en scalping très rapidement. Donc Ma méthode peut s'apprendre en un jour ou deux, c'est suffisant. Ensuite vous vous entraînez sur un compte de démonstration quelques jours et puis vous pouvez directement démarrer sur un petit compte réel de 500 ou de 1000 euros si vous voulez en principe, les brokers demandent un minimum de 500 euros pour la plupart. Et vous pouvez vous entraîner avec des micro-lots, donc vous allez gagner quelques centimes, mais ça va vous permettre de voir que vous pouvez arriver très rapidement à de bons résultats. Donc si vous cherchez réellement une méthode de trading efficace pour arriver à des taux de réussite importants, je vous suggère de commencer par le scalping. Donc si vous faites du scalping, n'hésitez pas, si vous essayez le scalping, euh, vous devrez apprendre à maîtriser quelques indicateurs. Donc il faut faire un choix de bons indicateurs qui vont vous confirmer euh, que le signal, que le, le marché va partir dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, vous allez prendre des trades euh, très courts, très rapidement. Avec ma méthode, moi je conseille euh, euh, de, prendre des traits en, de prendre vos gains entre 2 et 10 pips. Et à ce moment-là, vous allez accumuler ainsi euh, les gains sur, euh, sur quelques heures et faire des performances euh, très importantes. Euh, vous avez des journées où vous pouvez faire euh, quelques pourcents. Moi, je conseille à mes étudiants de viser au minimum 1% à 3% par jour dans leur capital. Bien sûr, ça ne représente pas beaucoup quand vous avez un petit capital de 1 euros, mais quand vous avez un capital de 50 000 euros, à ce moment-là, ça commence à chiffrer et vous vous faites des semaines, des journées, des mois vraiment très importants avec une méthode de scalping. Donc c'est le principe donc prendre des petits gains mais beaucoup de petits gains et couper rapidement ces pertes parce que vous n'allez pas faire tous les jours 100% de trades gagnants Mais vous allez voir qu'avec une méthode de scalping vous allez devenir très rapidement un bon trader. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, Likez-la si elle vous a plu, partagez-la, ça me fera plaisir et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner ici et cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle, une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.